Bien, maintenant que votre lame est bien tendue, on va pouvoir commencer les choses de base. La scie, la lame mesure 15 cm. Soyez simple, utilisez toujours toute la longueur de la lame lorsque vous allez travailler. Deuxième chose importante, pensez à scier sans forcer. Moins vous forcerez, plus vos coupes seront propres et simples à réaliser. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce type de découpe, vous allez pouvoir commencer à travailler sur des mises en forme. Ne vous emballez pas, les premières coupes seront des coupes simples, des grandes courbes et des petites courbes. N'oubliez pas que pour faire des courbes, j'utilise toute ma lame et c'est seulement mon poignet qui vient pivoter pour pouvoir mettre de la forme sur les matériaux à travailler. Lorsque vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir travailler sur des petites courbes plus serré, voire même refermé. Ces formes deviennent simples à réaliser pour vous Ça y est, vous avez enfin compris le fonctionnement de la scie. A vous de dessiner. Pensez toujours, commencez par des choses simples. La progression sera toujours plus rapide.